Et tout le monde est bienvenu pour cette review du manga Nine Lives Men. Donc c'est un one shot. Pendant lequel on va suivre Ziyang, donc Qui est amoureux de Queen. En vrai c'est qu qui Je sais pas vraiment comment prononcer. Je crois que c'est un manga coréen. Vas-y je vais l'appeler Queen. Justement c'est cette fille. Et euh, on suit Ziyang qui, est, qui était amoureux d'elle quand il avait 14 ans. Et maintenant il se retrouve à être avocat. Il a, maintenant il a de hautes responsabilités dans son entreprise. Enfin pas dans l'entreprise mais dans son travail. Et on voit qu'il y a une nouvelle assistante. Une nouvelle... Euh une nouvelle employée qui, qui va travailler. Et justement, c'est Queen. Donc, lui, il est toujours amoureux d'elle, puisque depuis 14 ans, il pensait toujours à elle. Et on voit que, quand, dès qu'il a commencé à avoir des sentiments pour elle, il y a eu les petits cœurs, là, des, des petits cœurs au-dessus de sa tête, neuf. Et justement, même quand, après, quand on voit la, la blonde, là, qui, qui aimait Queen aussi, elle aussi, elle, elle avait ses petits cœurs au-dessus de la tête. Je pense que ces neuf cœurs ils représentent le potentiel d'une relation amoureuse ou quelque chose comme ça. Par exemple, on voit quand ils sont au cinéma. Que dès que Ziyang apprend qu'elle a un, un petit copain, euh, Queen, eh ben déjà, il, est, il, il commence à... il ne sent pas bien. Puis, après, Ozo, quand il apprend qu'elle qu va se marier, pareil, il perd des cœurs. Donc, je pense que ça doit être... Euh, peut-être quand il espère qu'il qu y une relation entre les deux ou quelque chose comme ça. Et par exemple, dès que c'est à zéro, ça veut dire qu'il pense que c'est plus possible, il n'y a plus rien de possible. Et il se plutôt vers une, une relation différente, peut-être une relation amicale ou ou quelque chose comme ça, c'était pareil pour la blonde, là celle qui l'aimait aussi, elle, carrément, je crois que c'était passé de 6 à 0, et il y a tout qui est parti d'un coup, après elle était en dépression, mais au final, quand même, on la voit qui qu rencontre euh, Queen plusieurs années après, même qui voit son enfant, etc., donc les liens ils sont pas brisés, et peut-être que c'est pour ça que justement, ce cœur, il est toujours là, mais il y a... il disparaît pas, c'est-à-dire qu'il est à 0, mais quand même, il y a toujours une relation entre, euh, entre Queen et la personne, mais c'est pas une relation amoureuse Et en vrai ce manga franchement moi, il m'a plu mais pas trop Donc euh, je pense que ce serait à peu près un 6 sur 10 Déjà la lecture elle était ultra agréable Ça franchement ça fait plaisir Ça pour moi c'est vraiment un point important Parce que par exemple des fois quand il y a trop de bulles Ou alors que le découpage il est mal fait Ou je sais pas tu sais T'as pas envie d'avancer T'en en, en peux plus Ça c'est chiant Mais en vrai franchement ça allait Et c'est une histoire un peu euh, Enfin on suit une histoire d'amour Moi c'est pas trop mon délire mais j'ai été plutôt captivé, et franchement c'était intéressant. Donc euh, le one shot franchement pas mal. Et du coup pour revenir à cette blonde qui est Mick Wing, on voit même qu'elle veut, elle veut vraiment avoir beaucoup d'importance dans sa vie. Elle lui dit « Faudrait que tu fasses ça, tu fasses ça, t'as pas besoin d'un homme, etc. » Mais forcément, c'est égoïste, c'est pas dans le but de l'aider elle, et de l'aider à, à se faire une vision qu'elle enfin, qu considère comme bien. Mais c'est plutôt dans le but de se mettre avec elle, de se caser avec elle, puisqu'elle l'aime. Quand elle remarque qu'il y a trop d'affinité entre Xiang et Qing, tout de suite, elle vient mettre des, des barrières entre les deux. Elle lui dit, attends, mais tu vas pas me dire que t'es amoureuse de lui. Mais non, mais en vrai, tu devrais pas. Tu sais quoi, j'ai un plan. Propose-lui de manger avec lui. Je sais pas quoi, je sais pas quoi. Donc, ça se voit. En plus, heureusement qu'il a refusé, parce que j'imagine pas ce qui lui serait arrivé, parce qu'elle a l'air un peu, un peu folle dans sa tête, euh, la blonde. D'ailleurs, j'ai oublié son nom, j'ai pas son nom. Mais, euh, mais du coup, ouais on voit qu'elle va avoir une importance dans dans la vie de Queen, après qu'elles aient eu le bac toutes les deux, elles pensaient que Queen, elle n'avait plus aucune considération pour elle, mais au final, elles se sont parlé un peu, elles ont repris contact, et au final, ça allait. Donc, carrément, elle s'est mise à la vénérer, à la voir comme un ange, ou je sais pas quoi, bon j'ai pas trop compris le délire, là c'est parti un peu loin, mais on voit que du coup, elle, elle a vraiment une importance pour les gens, Queen, et je trouve que c'est quelque chose de... C'est vraiment intéressant puisqu'on voit que la blonde là, elle voit Queen comme une statue, et un peu comme une figure divine et justement, elle se la représente avec une statue. Et après, c'est Xiang qui lui, s'imagine aussi cette statue, et au fur et à mesure que le potentiel d'une relation amoureuse entre les deux, il réduit, donc au, au fur et à mesure que les cœurs y réduisent, on voit aussi la statue qui se brise, on voit plusieurs couches qui se brisent, qui se brisent, et après il bah, y a plus de statues, donc on comprend que bah, c'est plus possible qu'il y ait quoi que ce soit entre les deux puisque carrément elle est mariée, elle a des enfants, donc il euh, n'y a plus rien de, de possible, même carrément on voit, on voit <rire> ça me fait rire parce que je repense son pote qui disait « dans la vraie vie on ne touche pas aux femmes mariées, tu n'en as quand même pas », c'est toujours celui qui le, qui le conseillait, qui disait « non tu devrais faire ça, je sais pas quoi, ça, ça ». En plus on voit souvent ça dans les, dans les shoujo ou les histoires un peu d'amour, on voit le mec qui est en train de se caser avec une meuf, et il y a ses potes qui lui disent ces potes qui ont jamais parlé à une meuf, mais qui lui donnent des conseils, ça me fume. Vraiment, ça, on le retrouve souvent. Et ça me fume parce que des fois, il lui demandent des conseils. Des fois, il y en a d'autres qui lui disent, comment tu as fait pour réussir à, à te mettre avec elle et tout Toi, tu étais toujours avec nous avant, toujours un puceau et tout, on était ensemble. Et maintenant, tu, tu nous as trahis. Ça, ça me fait rire, franchement. Et du coup, on voit Ziang quand il commence à reprendre contact avec Queen, puisqu'ils travaillent ensemble maintenant, ils commencent à faire des sorties ensemble. Lui, il s'imagine des choses, mais au fur et à mesure, il comprend que... Enfin, il, il pense que c'est juste par gentillesse. Puisque lui, clairement, s'il fait tout ça, par exemple, les, la sortie au cinéma, la sortie au zoo, etc., s'il les, il les fait avec elle, c'était parce qu'il était amoureux d'elle. Mais, mais on a l'impression qu'il est amoureux, mais il n'ose pas parce qu'il se dit, c'est pas la peine en réalité, elle vaut plus, ou... Enfin, elle mérite plus, ou quelque chose comme ça. On voit qu'il il hésite. Et il se dit, s'il si avait pensé à lui déclarer sa flamme avant, peut-être que ça aurait été mieux. Mais du coup, avec la blonde, on se dit que peut-être que ça aurait été pire. Puisqu'on ne sait pas ce qui aurait pu lui arriver, vu a, elle a l'air folle celle-là. Donc euh, ouais, c'est pour ça on, on se dit, est-ce que finalement, il aurait dû lui déclarer, euh, lui déclarer ses sentiments avant ou pas Puisque même maintenant, il pense que c'est trop tard. Ça y est, elle a un mec, elle est mariée, après elle a des enfants. Donc finalement, il n'y a plus rien de possible, il n'y a plus aucun cœur et il regrette. Mais il y a des choses qu'il ne sait pas. Donc, c'est les circonstances qu'on ne connaît pas tout. On ne connaît pas tout. Et donc, ouais, c'est dommage de, de voir qu'il n'est pas au courant. Et peut-être que s'il avait été au courant, il aurait pensé différemment. Et il aurait été moins triste par rapport à ça. Et je pense aussi, s'il n'osait pas, c'est peut-être parce que, à mon avis, elle, elle était au courant qu'il est amoureux d'elle. Puisque des fois, on voyait qu'il la regardait un peu vite fait du coin de l'œil. Elle le remarquait, direct, il détournait le regard. Et puis, euh, on voit qu'il avait un peu honte. Qui, du coup, peut-être que s'il lui avait dit. Elle, elle, aurait, elle aurait réagi, enfin je sais même pas en vrai, hein. je sais même pas, mais comment elle aurait réagi. Mais en vrai, elle a l'air bienveillante, franchement, elle a l'air gentille. Donc peut-être qu'elle aurait dit, ouais, je sais, j'ai remarqué. Et ça, ça fait que c'est quelque chose qui le bloque encore plus pour aller, euh, pour aller déclarer ses sentiments. Et ce manga, d'ailleurs, j'ai pu le lire gratuitement. Donc juste ici, je vous affiche comment j'ai fait sur cette vidéo. Et je pense qu'en vrai, ça pourrait plaire à, à ceux qui aiment les histoires d'amour. Donc voilà, je le recommande en vrai. Donc je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et salut